Donc salut à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour la fin, et le dernier épisode. C'est pareil, je crois. Bon c'est pas grave. Euh, de Undertale en génocide. Alors cette vidéo, euh, alors je vous dis tout de suite le combat final. Je dis pas contre qui il est, hein, mais il est très rageant. C'est pour ça que cette vidéo sera découpée en trois vidéos. Une, enfin oui, enfin non, je vais y mettre trois fois le même truc une fois mon combat contre le boss final tout, tout tout tout entier les 4 5 heures que je galère une fois que la fin de mon de mon combat contre le boss final donc euh, la partie où par exemple si c'est la 43e fois que j'arrive ben la 43e au début de la 43e fois à la fin et euh, une fois ben, pour la vidéo normale voilà tout simplement bon bref on y va on a peur c'est parti c'est l'heure du jugement. Voilà. Hey, lui tu en as mis du temps, dis-moi. Bon, laisse-moi te poser une question. Crois-tu que même la personne la plus ignoble puisse changer Que n'importe qui peut devenir quelqu'un de bien en imitant du sien eh, eh, eh. Très bien alors, laisse-moi te poser une meilleure question. Tu veux vraiment passer un seul quart d'heure parce que si tu fais encore ne serait-ce qu'un pas en avant... Tu vas vraiment t'en mordre les doigts. Mouais. Désolé ma vieille. Là il parle... Il parle... à Toriel là. Enfin même si elle Voilà quoi. Désolé ma vieille. Voilà pourquoi je promets jamais rien à personne. Il fait beau dehors. Les oiseaux chantent. Les fleurs s'épanouissent. Dans des jours comme ça... Les gosses comme toi devrait brûler en enfer. Voilà. <rire> oui. Je me suis toujours demandé pourquoi personne ne démarrait par un coup fatal. Voilà. Vous voyez maintenant à quel point il est dur ce combat. À quel point je vais rager. Voilà, c'est pour ça. C'est juste pour ça, voilà. Qu'est-ce que je veux dire Out. Je me laisse 5 heures pour ce combat. Voilà. 5 heures. Donc, euh. Allez. Bah, je vais me. Je vais me prendre un objet. Hein. De toute façon, je sais que je pourrais pas survivre. On revient en temps. La tarte. Ça donne tous nos PV. Allez. Ah, putain. Allez. Action. Sans check, Sans attaque 1 défense 1, l'ennemi le plus faible du jeu n'affiche qu'un seul point de, de dommage. Oh, euh, il t'aime donc euh, donc. Et euh... hey, elles sont où mes nouilles Ah je les ai pas repris. Attends, elles sont où mes nouilles Elles sont où mes nouilles, elles sont où, mes nouilles Qui a mangé mes nouilles moi bon, c'est pas grave de toute façon je sais que j'ai pas gagné tout de suite non mais je veux juste savoir où sont mes nouilles et hey, tu croyais vraiment que j'allais rester là euh, à me manger tes coups ah connard Connor. connard connard ouais. oui oui vas-y descend descend oh. Parce que je te connais petit Sans. Je t'ai déjà vu plein de fois. C'est pas prêt de changer. <rire> Merde, j'ai me le droit de me faire toucher une seule fois. Oh là là. Je sais pas comment j'ai esquivé ça. Non Oh Oh putain <rire> Oh c'était chaud euh, Vas-y, aïe où la tarte. de bah, toute façon, je sais que j'ai pas sur. J'ai pas y fait un deux points. Hein. Ah bon bah voilà. Connard, connard, juste connard, voilà, tu m'as fait perdre presque toute ma vie, petit connard, tu es content, est-ce que tu es content, hein, bah. hop là, euh, est-ce que je prends, ouais je prends un item, hein. j'ai pas le droit d'erreur. l'erreur, oh putain, mais arrête de, arrête de, de faire en bas du coup Putain moi je croyais qu'il allait monter par moment mais non même pas <rire> euh, Bah oui je suis obligé de prendre un item là Mais j'ai plus ma tarte Mais où est passé ma bah, putain de tarte Je veux savoir Je vais prendre un héros là, un légendaire pour l'instant voilà. Ah merde Hop là et on saute Ouais Heureusement que je connais les petites tactiques, hein. Autrement, <rire> ouais, je je suis mort là. Ouh, mmh. juste, hein. juste, juste, juste. Euh, bah, C'est la, mu la musique préférée de téléphone et j'ai plus que ça déjà. ouais, bah, de toute façon, c'est pas très très étonnant. Hein. C'est pas très étonnant. Attends, non. Ah, je me suis fait Ah, je me suis encore fait Ouais, ouais. Super. Ouais, ouais, ouais, ouais vas-y. Continue. Non, pourquoi j'ai appuyé sur d'autres résidus C'est bien, mais voilà quoi. Merde. Bah, faut que je survive. Ok, je vais pas survivre. Non Ouh Est-ce qu'il m'a fait pop des bons trucs, le dog résidu Il m'a fait pop que des dog résidus. Il m'a pas fait pop de salade. Est-ce qu'il peut être bien dog, dog... Ah si, dog salade. Euh, on, on prend Oh yes Yes, il m'a fait regagner tous mes pv. Mais là, je viens de reprendre tous mes bébés ce qui n'est pas très pratique on va pas se mentir ouais ouais non non non non ben héros légendaire hein qu'est-ce que tu veux que je te dise moi C'est que ça euh Aïe, tu fais mal connard, tu fait mal, tu fais mal, tu sais ça, ah, ah, je, je suis pas bien là, je, je suis pas bien, j'ai pas de mentir, voilà, c'est pas grave, hein. je suis arrivé aussi loin hein, deux fois seulement, donc euh, on va pas se mentir, c'est pas mal, hein, hein on va pas se mentir, ce n'est pas mal du tout, ah là, là. en plus c'est bien, ça, ça bug pas, c'est parfait ça, ça bug, ouais. Hmm, cette expression, c'est quelqu'un de... C'est l'expression de quelqu'un qui a de... C'est trois fois de suite. 3 euh, euh, fois. Euh, et qu'est-ce qu'il y a après -bas Découvrons ça ensemble. Voilà. Ouh. Non, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Mais je pouvais plus bouger là, putain. Mais, mais je... Non, pas en bas. J'ai descendu sans faire aspre. Bon, bah 5. c'est pas bien ça. Pourquoi j'attaque maintenant alors que j'ai plus de Là, je vais mourir. Là. Voilà. Bon, c'est pas grave. Bon, on continue à attaquer. Ah, je me suis, je me suis tout pris. Oh mais mais qu'est-ce que je fais <sus> <sus> <sus> Neuf morts, c'est ma neuvième mort. Et hey ouais, qu'est-ce hey ouais. qu que tu vas faire, mon gars hey ouais. hey, hey, hey, hey, hey. C'est ma neuvième mort, je suis mort 9 fois pour le combat contre ça. Et ouais, qu'est-ce que tu vas faire, mon gars Et ouais, c'est ma neuvième mort. c'est ma neuvième mort. Oh, oh, da, la, la, la, la, Mais ouais, c'est ça, mais pourquoi tu refuses de mourir Là, il me fait comme la dernière fois. Plein d'attaques. Euh, plein, plein de fois la même attaque. Mais. Mais. Je sais pas. Oh Oh, j'en suis à la moitié J'en suis à la moitié Oh, j'en suis à la moitié En combien 12 ou 11 morts Ah, j'ai pas marqué tout à l'heure, mais morts Donc, euh, 12 morts, je crois. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Euh... Bah, des traductions. Hein. Ah, cela dit... T'as l'air d'aimer ça, hein Agiter ce truc dans tous les sens. Bon, écoute. Je sais bien que tu m'as répondu tout à l'heure, mais... Que tu m'as pas répondu tout à l'heure, mais... Je peux encore le sentir là-dedans. Une faible trace de bonté au fond de toi. Souvenir d'une personne qui voulait faire le bien Quelqu'un qui, dans d'autres circonstances Aurait même pu Faire partie de mes amis Allez camarades, Tu te souviens de moi S'il te plaît, si tu m'entends Oublions tout ce bazar, d'accord Dépose simplement les armes et Disons que ça nous facilitera grandement la tâche Alors, attends, qu'est-ce que j'ai au niveau des items Et moi c'est quand même beaucoup d'items, hein Enfin que des héros légendaires mais... ça regarder. on va le check. Sense attaque 1, défense 1. L'ennemi est plus faible du jeu Il Je pense point de dommage. Il ne peut pas... Il ne peut pas veut Il continue d'attaquer. Ah là là. J'ai envie de faire merci pour montrer ce qui se passe mais... Allez je fight. bon bah au moins j'aurais essayé non fallait pas sauter là ouais ok vous voyez les os là euh, plus tard y en aura un en bas aussi mais ça inflige des, des dommages je, je comprends pas ce que tu dis ferme ta gueule Non euh, le, le vrai combat commence enfin. Euh, ouais, parle pour toi, du con. Ah <rire> Non Ah oh. Non, mais putain, connard Voilà. Allez. Pour l'instant ce sont les faciles là. Mais après il va nous mettre les difficiles. Voilà, vous voyez les autres qui étaient en bas. Ah j'ai plus de vie j'ai plus de vie bon je vais mourir c'est pas la mort ah putain c'est difficile ici non bah de toute façon j'ai plus de vie euh... allez héros le ah c'est mon dernier ah oh, connard, ah connard, ah connard, ah connard, ah connard, ah c'est dur celle-là, ah ah c'est dur, ah c'était dur, ah ah non, ah non non non non, ah non j'ai plus qu'un PV, ah non non non non, ah je je suis pas d'accord avec ça non. Allez, allez, non, non, non, non, non, oh yes. Oh. Allez! Nous pouvons le faire. Donc il m'a fait pas une salade ou pas? Euh, ah donc salade. Allez s'il te plaît, un bon truc. Ah euh bon. Oh, bon. Non c'est pas bien, c'est pas bien à tout court. Hein. Y'a pas de bof qui tient. Bah ouais, je peux rien. C'est pas de mal à veille que je vais le combattre hein. Ah donc salade. Oh. Ah bah j'ai plus que 4 PV hein J'ai mourir Ah oh. Je suis pas content Aïe Connard Connard Connard! Donc, euh, item. Ah, j'ai plus que ça. Moi, je vais vous montrer ce qui se passe quand on épargne. D'accord? Allez, les amis. On épargne. Sans. Tu comptes m'épargner là Pas trop tôt, mon pote, mon poteau. Je sais à quel point ça te coûte de faire un choix pareil. De tirer un trait sur tout ce que tu as fait jusque-là. Je veux que tu saches que ce sera pas en vain. Allez, viens par là, poteau. Et je meurs comme un gros connard. Je suis mort, enculé. Au moins on peut, peut entendre cette super musique. J'ai que one Si tu es vraiment mon avis, mon ami, ne reviens jamais. Bon, là il est en train de se dire, bon après ça, j'utiliserai mon attaque spéciale. Là, là, il reste plus une attaque, une attaque super dure, la plus dure du jeu. Et après, il, s'est fini. Mais je vais pas survivre, moi. Hein. Je vais pas survivre. Hein. C'est, c'est attaque la plus dure, hein. Tu sais, je, non, je, je vais pas survivre. Je vais, je vais mourir en deux secondes, vous allez voir. Non, même pas. C'est même pas là encore. Encore deux attaques, je crois. Bon, on verra bien. Mais non. De toute façon, ouais, mon attaque spéciale. Ça, ça te parle juste après ça ben, si tu continues comme ça tu vas m'obliger à utiliser mon attaque spéciale j'ai plus de vie mais non j'ai plus rien faut que je sois super fort mais je vais mourir les gars je vais mourir j'ai pas le choix j'ai pas le choix je vais mourir survivre à ça et après je te dévoilerai mon attaque spéciale je peux pas survivre à ça c'est impossible de survivre à ça avec un, un seul PV. c'est absolument possible mais je peux pas je peux pas je non non c'est je peux pas je vais mourir c'est l'attaque la plus dure là je vais mourir désolé les amis mais désolé prêt si tu surviens ça tu verras ma véritable attaque mon attaque spéciale ou dans oh putain allez ah Non, attends, l'attaque la plus dure du jeu. Ok, facile à esquiver parce que ça bloque carrément. Mais non. Ah non. non. Mais je crois que j'étais tombée. Non. Yes. Oui. amis en fait j'ai juste oublié de prendre les nouilles <rire> voilà comme un con j'ai oublié de prendre les nouilles voilà Là, je prends les nouilles L objet qui nous donne 90 pv ce n'est vraiment pas mal je mets, je mets la haute cam correctement yes j'ai perdu trop de vie tu vas bientôt mourir et c'est moi qui te le dis, c'est moi frisque je suis frisque et tu vas mourir je vais te planter un hein je vais te planter un couteau dans la tête dans le ventre ou dans un endroit dans le de, de ton corps et tu vas bien mourir tu vas te transformer en poussière même si ce combat est ultra méga rageant tu vas mourir car je suis déterminé à te battre et pas que je vais gagner tout simplement après tout après tout je dis que j'ai la merde mais bon de toute façon c'est pas bien grave ah, non connard connard mais putain non putain j'ai cru que c'était le dernier non il restait encore un tour je crois et chiant, elle dure 30 ans son attaque. Non, pourquoi j'ai pris maintenant alors Ah, oh, j'ai fait que de la merde. Ah, j'ai fait que de la merde. Ah, j'ai fait que de la merde. Ah, j'ai fait que de la merde. Ah, c'est ah, pas bon. Ah, ça sent pas bon. ça sent pas bon j'ai fait que de la merde Ah oui, ah bah je t'ai battu. Ah oh, oh oui. Tu m'as tué 64 fois environ, mais je t'ai battu. Voilà. Ah merde, j'ai pas eu j'ai pas lu le texte. Voilà, ah bah attends, j'ai lu le premier truc qu'il a dit, c'est ouf oh, OK, euh, cette fois on y est. C'est le moment de lancer mon attaque spéciale. C'est bon, pas de regret. J'attends pas à grand-chose hein. J'ai toutes tes attaques. Ah, attention, c'était. Bang, bang, bang, bang. Bang, bang. que okay, j'arrête parce que sur les côté ça le fait pas euh, euh putain t'es où t'es où du con euh... ouais euh, non non euh... ouais c'est bien ça c'est littéralement rien du tout cette attaque et c'est tout ce que ce sera d'ailleurs t'as et... pigé je sais bien que je veux pas te battre durant l'un de tes tours tu me tueras tout simplement du coup euh j'ai décidé que ce ne serait plus jamais ton tour. À partir de maintenant, ce sera mon tour jusqu'à ce que tu abandonnes. Même si ça signifie qu'on est coincé ici pour l'éternité. Capiche Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ta détermination, et eh bien c'est euh, ta gueule. J'attendrai ici jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin. Du temps, j'attendrai, j'attendrai, j'attendrai pour toujours. Parce que je t'ai battu. Ah oh, putain, j'ai quand même presque mis une heure hein, pour une nouvelle journée. Parce que moi j'ai un clavier de merde. Je... Bah ben, oui, parce que regarde, tu aurais pas pu me dire que cette touche-là, cette touche-là, ils auraient pas pu faire la taille de la une taille normale, quoi. Elles font, le... ce sont des demi touches des demi touches des moitiés de touches Et ça me si suffit, voilà. Voilà, il ronfle, il ronflent, il ronflent. voilà, il, il ronfle comme un con. Tu sais quoi, moi je vais t'attaquer, et ouais, voilà, parce que je le peux. Je vais t'attaquer, parce que je pousse, on peut, ne on peut pas le pousser de l'autre côté, non. Oh, non, ok, c'était pour savoir. Je te pousse, je te pousse, et je te pousse alors que je n'ai qu'un seul, qu'un seul point de vie, et ouais. J'avais beau mettre fou, allez. Euh. Fight? Euh, eh, euh, hey, tu pensais vraiment que j'allais. C'est pas moi qui a attaqué. Bon. Alors c'est comme ça que ça se finit. Hein? Mais. Dis-toi que je ne t'aurais pas prévenu. Bon. Je vais chez Gridby moi. Gridby c'est euh, le. Dis-toi que. Je... Oui, dis-toi que t'aurais pas prévenu. Oui, oui, j'ai sauté des textes. Bon. Je vais chez, chez Rilby, moi. Gridby c'est le bar qu'on n'a pas vu du coup, puisque je suis nul en anglais et que du coup, j'avais eu la fin de faire de la traduction. Enfin, j'avais pas encore fait de traduction aussi. Papyrus. Je te ramène quelque chose. Je suis passé niveau 20. Voilà. Je suis content. Je suis passé niveau que j'ai assez sauvegardé ah oui et je pense aussi que je ferai une quatrième vidéo en fait où je où je vais où je mais qu'est ce que je vais dire ah oui où je vais mettre mon com tout mon combat là les 5 euh, les 5 heures là 5 6 heures je sais pas euh, que j'ai les saints mais euh, en accéléré voilà accéléré x4 euh, ou x6 x8 je sais pas donc voilà aussi confortable que ça en a l'air donc, euh, pour le combat contre Sainte, je suis mort environ 64 fois Et j'ai je me suis combattu contre lui environ euh, environ 6 heures Ouais, vers, vers les 6 heures pile à peu près par là, donc bref On continue Bonsoir Asgore Mais tu vas mourir toi, mais tu vas mourir Étrange, je n'ai jamais vu une plante pleurer auparavant Étrange, je n'avais pas remarqué que mon son était aussi bas. Hein Tu dois être la personne dont la fleur vient de m'avertir. Coucou euh, Quel type de monstre es-tu Désolé, je ne saurais dire. Eh ben, je pense que... Allons, allons nul besoin de nous battre réglons plutôt réglons plutôt ça réglons plutôt ça devant une bonne tasse de thé ah oh bah ben j'ai pas attaqué hein. j'ai pas bougé j'ai pas bougé je me demande c'est vraiment c'est qui qui attaque hein. clin de que tu. Et tu meurs à cause de Flowey, comme d'habitude Flowey te bute à chaque fois. Non, non, non, tu meurs à cause de la fleur Machiavélique. Tu vois, je suis pas un traître. Je jouais juste. Je... Ah merde, je jouais juste à la comédie. J'attendais juste de jouer pour toi. Après tout, c'est moi ton meilleur ami, Je suis utile. Je peux t'aider. Ah, euh, je te jure, je. Je peux, je peux. Si pitié, n'aimes-tu pas Je crois que Asriel est mort pour de bon cette fois. Bonsoir. Comment vas-tu Salutations. Je suis Kenny. Un e. je te remercie ton pouvoir m'a fait revenir d'entre les morts mon âme humaine ma détermination ce n'était pas les miennes « Mais les tiennes... »« Au début, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. »« Ainsi, donc, notre plan avait échoué. »« Pourquoi... Euh, »« Pourquoi ai-je pu revenir à la vie ?»« Toi, avec ton aide, j'ai pu comprendre le sens de ma réincarnation. »« La puissance... » Ensemble, nous avons éradiqué l'ennemi et sommes devenus forts. HP, attaque, défense, or, expérience, level. Chaque fois qu'un nombre augmente, cette sensation, c'est moi. Kenny, avec un E. Désormais, désormais, nous avons atteint l'absolu. Il n'y a plus rien pour nous ici. Effaçons ce monde inutile et passons au suivant. tu t'étais lent à parler. Est-ce qu'on efface ce monde J'ai pas envie de d'effacer ce monde, moi. Je veux rejouer à une d'après. Non, je refuse non hmm. comme c'est curieux tu as du mal comprendre depuis quand est-ce toi depuis quand est-ce toi qui commande putain elle fait bouger ma fenêtre elle fait bouger la fenêtre elle a fait bouger la... ma fenêtre un petit peu mais calme toi sur ma fenêtre oh. arrête de faire bouger ma fenêtre et le jeu s'est éteint très bien bon bah ben, on le relance Très bien, très bien. Hum, ah les amis, bah, je vais me faire chier maintenant. Parce qu'en fait là... Euh, bah voilà, il n'y a, y a plus rien. Elle, elle a détruit le monde. Il y a 10 minutes de vide. Voilà, tout simplement. C'est bon les amis. Donc euh, intéressant. Tu souhaites faire demi-tour Tu souhaites retourner dans le monde que tu as détruit Allez, plus vite. C'est toi qui a voulu repousser toutes les limites. C'est toi qui a mené le monde à sa destruction. Mais tu ne peux pas l'accepter. Tu te crois au-dessus des conséquences. Bah oui, <rire> bah oui c'est mon PC, putain. C'est mon PC. C'est pas parce que tu peux faire bouger ma, ma fenêtre que Sonic.exe et que dlc arrive à... Non, bah oui, si DLC arrive à trouver mon nom euh, sur mon PC, sans, sans que je leur donné, qu'ils qu sont au-dessus de moi. Oui, je suis au-dessus au des conséquences. Et ouais, exactement. Ouais, ouais. Peut-être Peut-être pourrions-nous Trouver un arrangement Tu possèdes toujours quelque chose Que je veux Donne-la moi Et je ferai revenir ce monde Alors je vous explique euh, Si on dit non Elle nous dit alors reste ici si, à tout jamais Il faut réattendre dix minutes Ce que je viens de faire juste avant parce que oui, il faut attendre 10 minutes le truc. Euh, mais donc euh, je voulais mettre. Et après, il y a 10 minutes, il exactement le même dialogue. Il exactement le même dialogue qui se relance encore. Donc euh, je vais mettre oui. Ainsi, c'est décidé. Tu vas me donner ton âme. Yes. Car j'ai que ça à faire. Ainsi, c'est fait. Putain, le jeu est encore bugué. J'étais en train de faire ma miniature là. Miniature pour la fin pacifiste de Undertale. Pour le dernier épisode, attends, attends, attends, attends. Il est où le jeu Ah, il est là. Tu, tu, tu, es, tu es chiant. Tu es chiant. Ah, hein, tu es très le chiant. Allez, allez, tu peux le faire. Voilà, un Et le jeu recommence du début. Vraiment, du début. Tout s'est effacé. Tout, il n'y a plus rien. Vraiment, il recommence vraiment du début, mais totalement du début. Kara, parce que c'est son nom là, euh, l'autre Kara a fait oublier tout à tout le monde. Voilà. Ah oui, mais euh... oui, mais elle, elle a pas oublié par contre. Hein. Évidemment, hein. le jeu, c'est absolument impossible de le remettre totalement à zéro. Si on refait une deuxième fois une route génocide, elle nous dit autre chose, mais bon. Bref. Je vais... Ben, je vous dis à plus pour euh, peut-être un nouvel épisode où on s'appellera Frisk. Même si ça change pas grand-chose. Parce que c'est juste que c'est légèrement différent, mais un tout petit peu, donc je sais pas. Donc, euh, à plus et à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à activer la petite cloche dans les notifications, là, là. Attends, étant donné y a un retour de caméra... Attends, attends, attends, attends, attends... Et... Attends, étant donné qu'un retour... Là, elle est là normalement. Je suis sûr que je suis en train de me faire. il est quand même là. Mais c'est pas grave. Elle est là la petite cloche. Donc cliquez ici. Voilà. Tout simplement.